Antoine Scaling pour une toute nouvelle vidéo 10 11 Foudre Céleste, comment recruter Shadow Eh oui, Shadow, oui, oui, c'est vrai, c'est le bon. Je suis le tour de faire cette vidéo dans la version française. C'est parti. Enfin, je suis l'un des premiers. Alors, déjà, vous allez vous, à l'entrée du staff FF, vous devez l'avoir terminé le jeu. Hein. J'enlève la 3D, ça ne sert à rien. Vous allez voir Bernie. Il est exactement ici, là. Vous allez le voir, il va vous parler. Et vous demandez de trouver le jeu. Les mots de passe. Les mots de passe se trouvent sur le site Even, Sur le site internet Nintendo. Alors, je vais taper le mot de passe. Et euh, je vais vous le montrer une fois que j'aurai fini de taper. De passe comme je suis élément fait ok allez peut-être une faute d'orthographe. et vérifier je vérifie je reviens ça ne passe pas de pas, pas, pas, pas marquer sur le désolé il y a un message élément je ne l'avais pas du tout vu je le retape Voilà, c'est ça, élément. Vous tapez OK. Vous allez avoir un défi très bien. Commençons. Voilà le défi. Alors, moi, je vais vous, je vais vous expliquer Alors, très simplement, rapidement, en même temps, comment recruter euh, cette version de Shaun Ainsi que celle-ci. D'avoir débloqué Okidou en battant Teria, qui est. Euh, il était où, Teria Il était où, Teria Ah, il devait être kill ah oui, il était à l'aéroport. Vous le prenez, il est tout en haut à gauche de l'aéroport. Et vous le battez, il va vous faire débloquer Okidu. Okay, à Okidu, okay, vous allez voir la, le capsule dans la ville. Vous mettez les trucs jaunes et vous allez avoir Sean Frost au bout d'un moment. Vous allez vous dire, oh, elle est bien rare celle-là. Vous allez trouver les coordonnées de Sean Frost, standardement comme ceci en défenseur. Et de Sean, comme ceci, Aiden, si vous préférez, en attaque. Voilà. Pour euh, Nathan Smith. En version euh, Alias, attaquant niveau 26, il vous suffira tout, tout, tout, tout, tout simplement euh, d'aller dans le quartier italien. Euh, non, non, non, dans le quartier brésilien, désolé. De prendre une capsule bleue. Euh, de mettre des trucs bleus dedans. Voilà. Alors, on pourrait continuer. Bon, Marc, euh, je vous dis pas comment vous l'avez parce que c'est très simple. Hein. Euh, alors, je sais pas faire de faux Non, je vous retrouve dès que j'ai fini le oh défi. Non, regardez le temps que j'ai pris. Strictement rien en fait. Tir de la genèse. Au moins, c'est pas cinématique, c'est parti! Show de show, tire le tir de la genèse! La suite. Ensuite, vous allez. Moi, je prends le coffre. Ça hein. y est, c'est inédit, je prends le coffre. Oh, oui, super. Bon, alors, c'est pas fini, hein. Le recruter chez nous n'est pas aussi facile. Il va falloir recruter plusieurs personnes. Vous allez voir plusieurs personnes. Seconde personne. Euh, vous allez aller. Oui. Dans le quartier japonais. Au niveau des commerces. Juste ici, voilà. Vous lui parlez, il s'appelle Deck. Je vais mettre le mot de passe et je vous trouve dès que j'ai trouvé le mot de passe écrit Deck de fou, écrit comme ceci. Je sais pas encore si c'est bon, l'orthographe, Ce que je veux c'est que marqué OK. Oui, c'est bien cela. Super, Bon football à présent. Donc, euh, comme d'hab, je vous retrouve en fois que terminer le défi. Marqué un peu. premier et tir de la Genèse. On se refait le si beau tir de la Genèse. Allez, parti les amis. Tiens yeah, Ah mais ça c'est une technique que je comprends d'ailleurs. What? Il a donc dit des cartes des enfants. On a sorti ces cartes comme ça en version japonaise et il les a lancées contre le ballon. Ça fait. Yam! Yeah Oh Dieu, Il a arrêté le ballon! <rire> bon, bref, c'est un gros délire. Euh, le prochain. Ah oui. Euh, je sais pas, pas du tout par où je vais là, mais. Euh, on doit aller dans le quartier brésilien, oui, c'est ça. Brésilien. Vous avez moins de vidéos pour tout en vrille, de toute façon. Et dans Ruelle. Il va y avoir un gars qui sera par, par ici. Oui, oui. Euh, c'est pas lui, c'est lui. Voilà. Vous lui parlez. Et son nom, c'est Pog. Voilà. Je vous rappelle dès que j'ai mis tous les caractères. Et c'est jeu de cartes avec un S. Ok. Je vous rappelle dès que j'ai fini. À part celui juste d'avant où j'ai dû refaire le dessin quoi. Oui bon c'est je suis avec mon écran de ma mère, donc pas de commente hein, sur la côte. Merci. Eh bien d'ailleurs j'ai dit je vous rappelle. Mais c'est n'importe quoi, je ne vous rappelle pas. Je, je, je ne vous rappelle pas en fait. Je juste je vous.. Bah je vous oblige à regarder. Voilà, et c'est pas fini. Nous en avons un tout dernier. Je sais pas du tout par où je vais. Je me saoule, je veux. Non! Bon, je suis en train de me perdre, hein, là. Euh... Bon, je vais te perdre, là. Bon, je vous. Bon, je vais pas couper. Misère, j'espère que ça fera moins d'un quart d'heure cette vidéo. Ah bon, truc où c'en est parti. Hein. Ah bah voilà, euh, on doit aller. Alors maintenant on doit retourner au collège Raymond. Enfin, on peut retourner, on n'y est jamais allé, mais bon. Vous allez à Raymond. J'ai jamais compris, compris pourquoi c'est un jet privé. Bon. Et vous allez aller dans la grande enceinte, celle qui se libère quand vous avez terminé le jeu. Là en haut à droite, Non, juste en haut, pas bon, je dis à droite, mais juste en haut quoi. Mais bon, voilà. Et vous allez aller, je sais pas extrêmement où, mais vous allez aller, aller quelque part. Ah, c'est là, voilà. Vous allez juste là, quoi. stickers. Alors, je vous rappelle déjà, j'ai fini mes trucs, ou sticker ce qu'on c'est règle du jeu. On écrit comme ceci. Voilà, enfin, Ok. On va dire, ouais, c'est bien le mot de passe, que j'attendais pas, toujours que je au foot. Alors, je vous retrouve une fois que j'ai le éternel des choses. Je n'avais pas assez pour faire un truc en. du là, la... un de la jeunesse, j'avais passé. Et donc voilà. Et donc comme vous l'avez très bien compris, le quelqu'un qui se trouve au dortoir de Raymond, c'est Shadow. Et oui. Donc on va y aller. Et voilà. Donc, euh, voilà, vous devez aller par là. Hein. Alors, je vous venez jusqu'à la fin. Hein. Vous allez par là, vous allez par ici. Et vous allez voir, il va y avoir un mec qui est juste ici, c'est Shadow, et oui, mais... Allez, merci à John Scanning, c'est lui qui vous a montré Inazuma Eleven 2, Inazuma Eleven 3, et je vais vous faire un petit Inazuma Eleven aussi. Et voilà. Et il a il y a eu un petit problème de... Un truc a bugué. Voilà, Shadow. Donc voilà. Il est déjà niveau 40, hein. Près niveau 40. Et qu'est-ce qu'il a comme technique T'en es noir avec de contact. Ah, si vous faites ça pour vous les souvenirs hein quand ça fait comme ça. Clique sur la tête de Shadow. Pour t'abonner. Oh, c'est bon, rappelle moi, rappelle-toi, les autres. Ah je vous dis salut, c'était Antoine Skyline.